Bonjour, qu'est-ce que vous pourriez faire maintenant qui serait le truc qui aurait le plus de sens pour vous Il y a quelque temps, moi, c'est faire un séminaire de 4 jours sur cette thématique qui est apparue. Je m'appelle Nancy Darding, je suis cancellatrice de projet et je lance du 14 au 17 avril un séminaire de quatre jours pour prendre le temps, en individuel, en duo, en groupe, avec plusieurs méthodes différentes, dont évidemment les constellations de projet, d'aller sentir ce que la vie a envie de dire à travers vous, sentir quels seraient les projets, quelle seraient la contribution, euh, quelle serait la mission de vie professionnelle qui qui est là à votre porte et à votre portée et en même temps j'ai envie que ce soit un cheminement où on lâche prise sur le résultat parce que ça peut vraiment nous empêcher d'aller nous écouter euh, d'aller écouter notre profondeur d'aller écouter notre cœur notre corps de se faire euh, inspirer par le vivant euh, de, de voir comment les, les saisons viennent vous montrer le chemin. Et donc, lâcher les attentes, les résultats. Ce sera quatre jours de cheminement, d'exploration, d'aventure, de, euh, où, où on va essayer plein d'outils différents que moi-même j'ai expérimenté pour arriver à cet endroit où... Là maintenant, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'aller mettre l'énergétique au service des collectifs. Euh, et donc, il va y avoir des moments de méditation, il va y avoir des moments euh, où on se posera des questions sur euh, quels ont été les moments où j'ai été les plus en joie, euh, que ce soit au niveau professionnel ou pas. On va aller dans, dans les bois, ce, ce week-end, enfin ce, ce, ce séminaire 4 jours du vendredi matin au lundi soir euh, se fera dans ma maison d'enfance. Euh, c'est donc là que j'ai grandi de mes 7 à mes 21 ans. Et c'est juste à côté d'une forêt qui est la forêt euh, de la Julienne. La Julienne c'est le cours d'eau qui passe par Ousse. Donc on est dans la région liégeoise, on est dans le pays d'Herve et, euh, et euh, cette maison donne sur un jardin, qui donne dans une prairie, et pas loin de là il y a une forêt. Donc les éléments vont être là, et quand une personne est connectée à son cœur, est ancrée dans la terre, et, et qu'elle est connectée à plus grand qu'elle, le mystère répond. Euh, on aura aussi l'occasion d'avoir une intervention extérieure sur le design humain de Jean-François Thyssen. Euh, le design humain, c'est encore quelque chose que, que je connais peu, euh, mais que je sens qui résonne aussi bien avec les constellations euh, qu'avec ce, ce truc de à la fois le plus grand que soi, à la fois la reliance, on est tous et toutes un, on fait partie de la même chose et en même temps notre unicité jouer notre propre note voilà dans quoi j'ai envie de vous accompagner euh, les informations se trouvent sur un PDF que je vous envoie à la demande donc envoyez-moi un email à nancydarding.iaou.fr euh, et ça s'adresse à toute personne qui sent qu'elle est un peu à côté de sa vie, euh, qui sent que ce moment est là pour euh, cueillir et récolter ce que la vie a envie de dire à travers vous, pour les personnes qui euh, s'ennuient au travail ou pour les personnes qui euh, n'en peuvent plus de leur boulot. Euh, si vous ne vous sentez plus à votre juste place au niveau professionnel, ou si vous avez l'impression de vous éteindre, que l'énergie ne circule pas, et que sommeille en vous un projet, une envie, un élan, et vous avez envie de prendre le temps de l'écouter. Bienvenue à Ousse, à bientôt